Hello les amis, vous avez fait votre test Strength Finder. Maintenant, vous voulez voir votre rapport en français. Tout d'abord, il va falloir vous connecter. Donc là, je me suis connecté. Je suis allé dans mon tableau de bord. Et ici, c'est subtil. Il va falloir aller sur la barre de navigation. Et c'est très simple en réalité. À la place de EN, on va mettre FR comme français. Et à la place de US, on va mettre FR. Et donc, quand on a FR-FR comme sur l'écran, on fait entrer. Et on retrouve tout en français. Donc là, on va aller dans « Rapport »,« Rapport sur les thèmes ». Et on va tout avoir en français. Je vous invite à l'imprimer, ce document, parce que ça va vraiment vous être utile. Gardez ça, c'est très, très pertinent et ça va vous aider. Plus vous pourrez mettre ces thèmes, ces forces en application dans votre vie professionnelle, plus vous décollerez vite.